Bonjour mes bons et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zina et voici les prévisions des Gémeaux pour la semaine du 22 au 28 juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, le Soleil est maintenant dans votre deuxième maison, dans le Cancer et va y rester jusqu'au 22 juillet. Ce passage du soleil dans cette maison durant cette période va favoriser toutes les transactions financières et vous réussirez à convaincre vos adversaires lors des négociations et à charmer vos interlocuteurs. Surtout que, aussi, Vénus est dans votre signe. Vous aurez une belle capacité à saisir les opportunités qui pourraient se présenter soudain. Votre intelligence vous donnerait l'opportunité de faire de revenus supplémentaires. Pour les prévisions quotidiennes lundi pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe, la lune sera dans le cancer. Votre deuxième maison. Les énergies de cette période pourraient vous rendre très émotionnel, ce qui pourrait affecter votre tendance à être impulsive dans vos achats. Donc, ça pourrait augmenter votre tendance à être impulsive dans les achats. Vous pourriez avoir tendance aussi à prendre des décisions hâtives au niveau de vos investissements ou finances en général, ce qui n'est pas du tout recommandé, durant toute cette semaine. Vous aurez aussi une forte sensibilité aux énergies positives. Alors, dans les, dans les relations saines, cela vous apportera des rencontres très stimulantes et passionnantes. Mais vous serez aussi sensible aux énergies négatives qui vous rendront facilement contrarié, ce qui pourrait causer des sautes d'humeur plus fréquentes. Alors, évitez les personnes qui émettent ce genre d'énergie. Mardi, mercredi et jeudi AM pour le Québec, et mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la Lune sera dans le Lion, votre troisième maison. Vénus, toujours dans votre signe, vous offrant le charme et la beauté personnelle qui vous apporte une popularité accrue, et la Lune, et maintenant, dans votre troisième maison, fait un sextile avec Vénus qui est dans votre signe pour vous offrir un intellect vif, une présentabilité intellectuelle et communicationnelle intéressante. Vous partagez vos sentiments ouvertement et honnêtement. Toutes sortes de relations, mais surtout les relations amoureuses, prospèrent sous l'influence de cette énergie. Également, sous l'influence de cette énergie, faire des nouveaux amis est très facile. Jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec. Vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre quatrième maison. Les énergies de cette période euh, pour vous seront plus émotionnelles, plutôt émotionnelles et sentimentales qu'intellectuelles. Vous aurez cette belle tendresse et habilité à écouter les autres et partager vos expériences et même vos sentiments. Vous pourriez vous trouver dans une situation où vous défendrez quelqu'un qui pourrait être un membre de votre famille, un ami ou un collègue. Vous pouvez également apporter une contribution précieuse dans le travail d'équipe. Vous auriez une influence unificatrice, et cela sera très apprécié. Dimanche et lundi, la lune sera dans la balance, votre cinquième maison. Les énergies de cette période influencent l'amour, la tendresse et l'harmonie. C'est le bon moment pour vous détendre et vous amuser et avoir du plaisir avec vos proches. Vénus vous offre toujours ce beau charme qui rend votre popularité au beau fixe. Et maintenant, la lune est dans votre maison des amours, du plaisir et de la créativité. Si vous voulez, si vous vouliez faire des bébés, c'est le bon moment pour ça. C'est le bon moment aussi pour demander des faveurs, car personne ne peut résister votre magnétisme personnel et ne peut vous dire non. Votre potentiel créatif, artistique et musical sera libéré aussi. Mais je vous demande de rester humble et écouter les autres et leurs opinions car vous pourriez être opiniâtre à propos d'un sujet en particulier. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires et surtout partagez.